se faire plaisir, plusieurs fois. Vous le dites, euh, on, on, on rend de l'ESAT, on rend du travail, il faut qu'on ait les, les moyens un petit peu de, de s'amuser. C'est ce que vous dites, tout simplement, on a envie de s'amuser. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré qu'on a l'effort. Donc c'est-à-dire le boulot, après l'effort, le réconfort. Donc c'est-à-dire qu'il y a un minimum qu'on a pour pouvoir s'amuser. Donc c'est pas avec le, le pécule qu'on a, qu'on a par semaine. Moi j'ai dis le pécule, mais les sous qu'on a par semaine. Du qu'on est on peut vraiment, euh, qu'on s'amuser ou faire quelque chose. Qu'on a ça part tellement vite avec l'euro. Donc euh, je vois que euh, c'est comme ça. Mais euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a qu on a qui vont en dépenser. Euh, bon, tout le monde n'a pas la même somme, bien sûr, quoi, au niveau euh, vécu par semaine. Et donc le commandant va savoir gérer, des fois se priver pour pouvoir se faire quelque chose plus tard après. Quoi. En fait, euh, en tant que président euh, du Conseil de vie sociale, vous apercevez que la parole est difficile à exprimer pour certains, exprimer des envies, exprimer des désirs, euh, et vous arrivez à, à la faire surgir dans, votre, dans vos réunions à vous. Et il y, y a des difficultés de s'exprimer sur ces, sur ces envies, tout simplement, ce droit, ce droit au plaisir Oui, donc c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup de, de personnes, qu'on connaît des, euh, des sous, qu'on connaît... Euh placé, quoi, ils ne le savent pas, donc ils pourraient s'amuser euh, vraiment euh, correctement, euh, et ils ne savent pas, donc le est là ce soir très commandeur dans le foyer, et euh, c'est comme je disais tout à l'heure, qu'on a de boulot, euh, la douche et puis dodo, donc euh, c'est vraiment, il euh, n'y a pas, il a pas dire de, de, de gens qui, qui s'amusent de commander le soir, c'est il n'y a que le travail, on leur dit d'un côté, de l'autre, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, depuis des années et des années qu'on ils ont pris le pli. Donc, maintenant, ils n'arrivent même plus à discuter, à rien dire, il y a tout pour eux. Et puis, euh, ben, ils se disent, on est euh, handicapé, ça doit être comme ça, donc voilà. Donc, l'argent, elle est bloquée un petit peu, donc pas... on leur donne 20 euros par semaine, ça va leur suffire. On leur donne 10, ça suffira aussi. Donc, personne, enfin bon, par rapport au foyer où je suis... Ces gens-là, comment dire, ne sont pas, comment dire, euh, il y a beaucoup qui ne sont pas autonomes, bien sûr, mais euh, qui ne savent pas, comment dire, euh, qu'ils ont des droits. Donc, par rapport, à comment dire, aux éducateurs ou, comment dire, euh, la hiérarchie un peu plus haute, ils ne peuvent pas, comment dire, pour intervenir parce que, comment dire, ils ont un peu peur, si vous voulez aller par là, quoi. Donc, ils ne savent rien du tout, en fait, où va l'argent, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, le besoin de transparence et de, de... Oui, donc de compréhension. C'est euh, pour ça que je fais des réunions. De pédagogie pour expliquer comment... Oui, parce que moi je fais des réunions par rapport comment dire, euh, donc au foyer. C'est qu'il y a des personnes qui arrivent à s'exprimer devant moi. Donc je prends des notes et j'essaie de les redire un peu quand on est au CDS. comment ça se passe. Mais c'est vrai que quand Il n'y a pas pratiquement personne qui sort le soir est, euh, Même le week-end, c'est très rare aussi. Donc, même, euh, donc, avec un petit pécule. Donc... Euh, c'est pas assez quoi. donc euh, et puis au, en revenant on dit, au film aussi. Donc par rapport au boulot, oui eu, euh, te dis. Donc c'est-à-dire euh, que, ouais. est -à -dire que là, y en a qui ont des métiers qui ont à la base, qui ont déjà travaillé. Et d'autres conheurs qui n'ont jamais de travail, qui ne savent ni lire ni écrire. Donc il y a deux catégories, donc euh, enfin deux ou trois catégories. Il y a ceux-là qui arrivent à, se, à être autonomes. Donc euh, je considère que quand on a les personnes qui ont des diplômes ou des trucs comme ça, parce qu'ils ont eu un, un dérapage dans la vie. Et qui se retrouve comment dire euh, bloqué pour dans un exat. et que, comme je disais tout à l'heure, euh, à travailler 3,75 l'heure, ça fait un peu mal. C'est un peu dur, quoi. c'est-à-dire que pour s'amuser, euh, on ne peut pas, quoi. Moi, j'ai connu dire, le boulot, donc euh, après l'effort, le réconfort, donc. Mais là, on ne l'a pas le réconfort, quoi. Et puis il y a ce besoin de se dire que euh, on peut évoluer aussi dans son travail. Parce que vous avez connu le travail euh, Oui, j'ai oui, Et aujourd'hui, si vous avez envie d'évoluer, euh, vous n'y arrivez pas euh, Pour l'instant, je prends mon temps, parce que on est, ça va très vite de, de rechuter est sur euh, ouais. beaucoup de choses. Ouais. Mais euh, et pour le travail, si vous oui. vouliez changer de travail, faire une formation, euh, oui, bon, tout à fait. Moi, je demande souvent comment faire des, des choses des formations, mais bon, c'est que toujours des promesses. Donc, donc, on a toujours un projet personnalisé tous les ans. Donc, au travail, et donc, c'est des promesses. Il n'y a rien de concret, on n'a jamais rien, ça avance pas. Quoi. Pour moi, c'est vraiment négatif, surtout que ce soit au foyer ou on dire au niveau du boulot. On, peut, on a un PAI, au travail, et un PAI au foyer, et ça avance pas. dire, il n'y a aucune, aucune chose qui, qui puisse commandé, euh, avancer par rapport à certaines personnes. Surtout pour vous qui avez connu euh, le travail de l'ordre de l'ESAT. Et... Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est là où il y a certainement à, à personnaliser on parlait de, de personnalisation de chaque cas pour étudier vraiment oui, voilà, oui, les bien enjeux bien. de chacun l'autonomie de la vie de chaque personne et il y a peut-être une piste là encore à approfondir on n'y est pas encore tout à fait oui c'est sûr parce que comme il y des personnes qui ont des foyers, on ne sont même pas au courant de, de, de l'argent qu'ils ont et de beaucoup de choses à côté euh, on leur dit euh, c'est comme ça que ça se passe. Et puis même à la limite, les éducateurs et tout ça, c'est tout juste eux qu'ils vont nous dire et comment le dépenser l'argent aussi. Quoi. Donc c'est vraiment, ce stade-là, c'est vraiment euh, on n'a plus le droit à rien du tout en fait. Hein. Juste on ne va pas leur donner qu'ils vont faire les courses à côté. Comment ils vont aller s'amuser à notre place quoi. Voilà. Oh. <rire> Merci Pascal. C'est important. C'est important. Merci Pascal, donc on, on vous invite à regarder l'intégralité de, de l'interview. Joseph, tu voulais oui, poser euh, une question, et puis on va revenir sur le rang de euh, Oui, Et par rapport euh, au sujet, euh, à ton sujet, que ça me touche. Parce que c'est vrai que nous, dans le foyer de Capadu vous d'autres foyers, foyer, on est dans le même camp, pas trop se faire plaisir par rapport à ce qu'on touche. Et ça c'est un sujet euh, qu'on taboue, et c'est pas on sera dans le second point pour en profiter. Donc je pense que tout ça faudra que ce soit relevé et mis sur table. Donc j'ai touché et merci pour ce que tu as dit. Voilà.